Bonjour les premières, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous êtes en première Parce que vous étiez dans votre petite troisième tranquille et puis on vous a mis paf dans une seconde en vous disant tout a changé mais vous étiez dans la même école et ça n'a pas forcément été très visible et pourtant sans le savoir vous étiez déjà en train de préparer la suite c'est à dire qu'en fait euh, on va voir dans cette vidéo comment le programme de seconde et de première s'articule et ce qui vous attend exactement cette année. Alors, je vais faire commencer par une petite révision. Je me suis amusé à mettre ici euh, différentes époques. Moyen Âge, Renaissance, Âge classique, lumière, époque moderne et époque contemporaine. Et bien entendu, la question serait de savoir à quel siècle correspondent chacune de ces époques. Alors, je voulais chercher un peu. Et puis, si vous l'osez, eh ben, vous saurez, saurez qu'il y aura des questions là-dessus. Un jour, forcément. Mais voici la réponse. Le Moyen Âge, en gros, désigne... Tout ce, qui a été, euh, tout ce qui en gros est entre le 10e et le 15e. On réserve en gros la Renaissance au 16e. L'âge classique, c'est le grand siècle du classicisme, le XVIIe, le XVIIIe pour les Lumières. On commence à parler d'époque moderne au XIXe siècle. Au 20e siècle, on parlait il n'y a pas si longtemps que ça encore d'époque contemporaine. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est encore contemporaine, contemporain. Donc, finalement, on les met tous les deux ensemble, par, par convenance, dans, les deux, dans ces deux euh, époques-là. Voilà, pour simplifier, c'est très schématique, mais c'est quelques repères que je voulais vous donner. Alors, voyez que, c'est justement, dans ces repères historiques, qu'est-ce qui se passe Il y a des choses qu'on fait en seconde, il y a des choses qu'on fait en première. En seconde, c'est en bleu, en première, c'est en rouge. Eh bien, on va étudier en seconde, on va étudier du roman. Donc, le roman, je l'ai mis sur un fond bleu, le roman. Et vous voyez que ça couvre une époque qui va des lumières à l'époque contemporaine. Quand il s'agit d'aborder la littérature d'idées, alors cette fois-ci, on aborde surtout des textes plus récents qui commencent au 19e siècle. Ça, c'est la seconde, hein. on est bien d'accord. Pour ce qui est du théâtre, alors on commence au 17 siècle, la grande époque où le théâtre se développe euh, en, en Europe, surtout à la cour de, à la cour de Louis XIV. Et pour ce qui est de la poésie, vous avez probablement euh, abordé des textes de, de la renaissance, probablement Ronsard ou des choses comme ça. Que se passe-t-il en première Et bien On complète cette, euh, cette approche. Et tout le roman, euh, je dis tout le roman, le roman euh, elle va pouvoir aborder n'importe laquelle de ces époques. On peut, vous pouvez donc euh, être conduit à parler d'un roman qui date euh, du, du Moyen-Âge, un roman de l'Âge classique, un roman de l'époque contemporaine. Sur le roman, on vous estime capable en gros, de parler de toute l'histoire du roman euh, depuis, euh, depuis ses, ses débuts. Pour ce qui est de la littérature d'idées, vous voyez que c'est du 16e au 18e, donc on prend des textes plus difficiles d'accès. Le théâtre, ça change pas. Et pour finir, la poésie, et eh bien là aussi, on prend des textes plus récents et souvent un petit peu plus difficiles, a priori, euh, au moins dans leur approche ou dans leur conception. Voilà donc comment en fait les deux programmes s'articulent. Et finalement, si vous regardez ce qu'on vous demande de connaître, ben c'est quand même euh, très très large. C'est très large, il faut en prendre conscience. Qu'est-ce qu'il faut étudier pendant les premières Alors j'ai fait des petites cases. D'abord, sachez que pour chacun des objets d'étude, roman, littérature d'idées, théâtre et poésie, vous allez devoir pour chacun de ces objets d'étude, comme on dit, on pourrait aussi parler de genre, on va étudier à chaque fois une œuvre intégrale. Et cette œuvre va être associée à ce qu'on appelle un parcours. Vous verrez ça tout à l'heure de manière plus claire. Un parcours et une œuvre intégrale. Donc ça vous fait déjà quatre œuvres intégrales. Vous allez... Ensuite, devoir lire, euh, lire tout seul, en quelque sorte, chez vous, sans l'aide du prof. C'est pas en classe que ça se passe, on ne prend pas des extraits. Hein. Mais vous allez lire des lectures cursives qui sont associées à chacun de ces, de ces objets d'études. Voilà donc, finalement, euh, les choses qui nous sont imposées. Il est obligatoire que l'œuvre intégrale choisie et la lecture cursive soient de deux siècles différents. Vous verrez que c'est important pour la suite. Enfin, on doit normalement faire au moins deux compléments, par exemple un groupement de texte complémentaire autour du roman ou alors, par exemple, un, une approche culturelle par exemple, on va comparer des tableaux euh, ou alors on compare des mises en scène dans le théâtre, etc. etc. En tout, dans l'année, il doit y avoir quatre modules complémentaires qui doivent être deux approches culturelles, deux groupements de texte. Voilà. Donc, on a une certaine liberté dans ce domaine-là, en gros, les compléments. Que se passe-t-il ensuite Alors, pour chacun des objets d'étude, il y a un programme national. On dit aux gens, voilà, vous avez cette liste de textes-là et vous voyez que à chaque genre est associé un choix parmi trois œuvres différentes. Et chaque fois qu'il y a une œuvre, ça implique un parcours différent, c'est-à-dire, si vous voulez, une sorte d'approche, d'angle d'attaque. On va donc parler, par exemple, soit de Madame de Lafayette, et ça nous obligera à parler de la problématique individu moral et société, ou alors on choisira Stendhal, rouge et noir, et puis on, dans ce cas-là, il faudra aborder la question du personnage de roman, de, de l'esthétique et valeurs. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un titre comme ça qui sert de guide. Voilà, donc c est, c est, c est, ces grands chapitres sont proposés tous les ans à l'intégralité de tous les élèves de Première, de France et de Navarre. Mais on doit faire un choix. Et c'est d'autant plus important de faire un choix que euh, qu'il y a aussi des changements. Alors cette année, on est en 2021 et 2022, et il euh, y a d'abord un pan entier du programme qui change tous les ans on change l'un des objets d'étude. Cette année, c'est l'objet d'études littérature d'idées qui est changé. Donc, le nouveau choix que nous avons cette année est celui-ci. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le programme de l'an dernier. Donc, vous, c'est ça votre programme. Sauf qu'à l'intérieur de ça, on va choisir à chaque fois une seule œuvre. Donc, les, les profs se réunissent, ils choisissent, et voilà, finalement, ce que nous, nous avons choisi. J'essaie de l'afficher. Voici, voici donc ce que vous, vous devrez lire en œuvre intégrale. C'est ce qui est en rouge. Charles Baudelaire, Rabelais, Madame Lafayette et Marie Vaud. À A chaque fois, ça correspond à l'un des objets d'étude. Donc ça vous fait quatre œuvres intégrales à lire et à connaître sur le bout des doigts. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, vous avez donc ces quatre œuvres intégrales à lire, mais je vais y rajouter aussi les quatre lectures cursives. Et ces lectures cursives, on ne vous laisse pas vraiment le choix. Il y a des établissements qui le font, mais c'est tellement compliqué. Et ça, ça vous dessert au baccalauréat, parce qu'on se retrouve avec des listes infinies de, de romans. Euh, et ce n'est pas sûr que ça vous serve à chaque fois. Par ailleurs, il y a un problème d'approvisionnement. Aussi, dans ce but-là, on a euh, choisi nous-mêmes, euh, c'est tout à fait possible aussi de le faire comme ça, les quatre œuvres cursives à, fait, à lire en parallèle. Et les voici, elles s'affichent devant vous. Et c'est donc ces 8 œuvres, 8 œuvres, pardon, pas 8 œuvres, 8, hein on ne met pas les ployelles aux, aux chiffres. Donc voilà, vous avez ces 8 œuvres à lire cette année. Donc je vous laisse le temps de les regarder. Vous les avez, j'espère, déjà dans vos sacs. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous. Au bout du compte, on ne va pas confondre les œuvres intégrales et le parcours associé avec les extraits qu'on présente à l'oral. Donc pour chacune des œuvres intégrales que vous avez lues en entier, que vous connaissez par cœur, du début à la fin, on va sélectionner à l'intérieur de ces œuvres trois extraits que vous présenterez à l'oral. Donc dans La Princesse de Clèves, on sélectionnera trois passages qui seront, euh, seront l'un des 20 textes que vous présentez au bac à l'oral, donc des extraits. Donc Trois extraits de la Princesse de Clèves, trois drablets, etc., etc. Et on complète la Princesse de Clèves avec d'autres textes qui, soient, qui vont justement nous permettre d'aborder le parcours. Le parcours qui est associé à la Princesse de Clèves, euh, ben, c'est individus, moral et société. Donc on aura deux autres textes, évidemment de d'autres siècles, qui viennent compléter, euh, compléter cette, cette problématique. Ce qu'on fait, nous, très souvent aussi au lycée, c'est qu'on prend un extrait de l'une des lectures cursives. Ça permet d'en parler, ça facilite aussi les choses pour les élèves. Donc il est très probable que nous ayons, en, parmi les deux textes du parcours, on prendra probablement un des extraits de Chauderlot de Laclos, qui est, est l'un des textes que, que, vous, que vous présenterez. Voilà. Au bout du compte, pour chacun des objets d'étude, vous aurez donc 5 textes à présenter sur un total de 20. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous montre à quel point tout, tout, tout le programme s'imbrique avec celui de seconde et à quel point il est important dès le départ d'entamer vos lectures, de les faire de manière approfondie. Euh, ça c'est un énorme travail à faire, il y a 8 œuvres à lire, ça, se, ça ne se lit pas comme ça du jour au lendemain, surtout certaines d'entre elles qui sont difficiles d'accès et qui sont dans la liste euh, qui vous est proposée depuis le mois de juin. Euh, voilà, donc c'est très important de vous mettre tout de suite au travail sur ces questions-là et d'avoir bien compris la différence entre les œuvres intégrales et les lectures cursives, et etc. Voilà. S'il y a des questions, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Pour l'instant, je vous laisse à vos lectures. Merci beaucoup et à bientôt.